On s'aperçoit euh, grâce euh, à Jean-Luc euh, que le monde de l'entreprise euh, n'est pas si compliqué que ça quand on a les idées euh, positives et qu'on est optimiste. Euh, tout semble simple, euh, toutes ces solutions qui arrivent euh, comme si on réalisait un puzzle et, euh, et cet aimant qui, qui symbolise très bien euh, toutes les personnes de l'entreprise euh, qui créent cette unité et cette force euh, qui fait que... Une entreprise positive est toujours une entreprise qui gagne.